I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being the monster Notre fidélité, les portes du stall ont ouvert il y a environ une heure Et les tribunes sont déjà pratiquement pleines, ambiance magnifique Et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée Bref tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et le match est donc lancé. Attention, il faut tirer là Oh Aucun à la Le capitaine ne Ah oui Il va débarrer dehors pour ce match espérant oh. qu'il reste sur la néglance Quelle intelligence dans la finition Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes La passe est précise. Le bon dribble. Attention, attention Oh, mais quelle parade Ils pensaient avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Ça joue à gauche. Et le ballon est sorti, touche Alors ce sera un corner. Le corner est joué court. Voici un bon centre. L'interception bien jouée. Ça passera sur le côté. ça on le savait mais il sait aussi défendre alors lui il n'hésite pas à revenir en défense quand on a besoin c'est un coéquipier modèle bien la profondeur il est passé il décide d'allonger le jeu ça n'a pas pu aller plus loin C'est une remise en jeu. Ça joue long vers l'avant. Et c'est intercepté. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Il y a peut-être un coup à jouer. Shaw Davis. Shaw La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. A mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un du marqué on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Le jeu est fluide, est... les jeux se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes, espérons peu que ça continue comme ça. Le score donc 15 0 on espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Un petit bout Prends prend sa chance il avait fait le plus dur pourtant. Et super action. Ça manque juste un peu de précision. Oh la maîtrise Quel bonheur pour les yeux. Sur la gauche, il la remet chaud vers l'arrière. Qui choisit le côté gauche Davis. Il peut tirer. Le soutien derrière lui. Il est servi. Oui, il peut frapper là. Le centre dans la surface. C'est repoussé bon jaillissement. Ouf, un peu d'air. Faouzi Goulam. Davis. Bien servi sur le côté. Avec Adama Traoré. Ça peut être dangereux! Oh, le poteau! Dites-moi Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Ce petit but d'avance fait le à faire pour le moment. C'est joué long, c'est dangereux. Bien tenté. Ce ballon bien dosé. Il domine carrément en ce moment, il s'est passé tout près deux, trois fois. À porte tentée, c'est la finir par entrer. Assez ah, mal joué, ballon perdu. Il joue sur sa gauche. La touche à venir. Le bon dribble. Énorme occasion. Et ça ne passe toujours pas. En retrait vers son défenseur. Et le ballon est sorti. Touche. C'est joué long. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre c'est avec la plus petite démarche le plus important.